Merci dit j'espère que vous allez bien en ce week-end qui s'annonce. Alors, ben on va faire le reste des candidats à l'élection présidentielle, puisque apparemment ça vous avait intéressé, ma petite vidéo la première fois. Alors oui, c'est vrai, j'avais fait peu de candidats, je vais pris les premiers qui me venaient en tête. Et donc j'ai été chercher les autres. Donc on va faire les quatre suivants, sachant que j'ai pris les plus importants quand même. Donc on va faire Jean-Luc Mélenchon, François Célineau, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Bon, alors, j'ai pas d'a priori à vue de nez. Je ne connais pas du tout leur programme. Euh, bon, donc, on va regarder ce qui sort. Hein, voilà, donc, je vais être neutre le plus possible. Alors, on va commencer par Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai mon ordinateur derrière moi parce que, comme ça, ça me permet d'avoir sa photo. Hein, j'ai la, la liste des candidats. Voilà, donc, avec ses lunettes, OK. Donc, comme ça, je l'ai en tête. Alors, « J'ai joie et tourbillon ». Bon, alors, ça pourrait bien commencer, mal finir. On va voir. Donc, euh, « Les chances de Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat à l'élection présidentielle 2022. » Voilà, avec son parti « La France insoumise ». Alors, on a la politique sanitaire, ici, à hein, la salle de bain. C'est les sanitaires. On a alors une solution, enfin ou bon, alors on rentre chez soi. Alors ça, ça peut être le fait qu'on rentre chez soi euh, au niveau du second tour, qui ne passe pas déjà. Là, tout de suite, ça me vient. Hein. Hein, donc il serait pas, euh, il rentre chez lui, donc euh, bon, il est renvoyé, quoi. Le fardeau est alors une belle carte et euh, une image, on va dire, d'harmonie. Bon. Donc il y a la politique sanitaire qui sort. Alors je ne connais pas du tout ses positions par rapport à la politique sanitaire. J'en sais rien. Euh, donc on va voir ce qui sort avec les, les grandes cartes. S'il est pour le pass, contre le pass. Euh, vraiment, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit contre, euh, a priori. Enfin, bon. En tout cas, il y a un fardeau là. Donc.. Euh, c'est pas... Euh, bon, bonne, mauvaise carte ici, bonne carte là, on va voir. Honte. Alors, honte au niveau du sanitaire. Ok. Là, se conformer, bon. Le cycle. Ouais, donc c'est un bien un nouveau cycle. Et faillir. Bon, bah écoutez, j'ai la réponse puisque j'ai faillir. Faillir, ça veut dire échouer, comme vous le savez. Alors, honte par rapport au passe... Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il a honte du pass. Ou si on considère que c'est une honte parce qu'il est pour le pass. Je ne sais pas. Donc, on va te poser la question. Est-ce qu'il est pour Bon, ben, bof, ça fait deux fois que je sors cette carte-là, décidément. Euh... A priori, ça voudrait dire qu'il voudrait y mettre fin. Bon, ben vous me direz si c'est juste, hein, j'avoue que... Alors, notre interprétation, c'est aussi que... Euh, ça me plaît beaucoup moins. Hein, c'est que ce sont des décès qui sont annoncés, là, en relation avec la politique sanitaire. Ça, ça, ça sort comme ça. Ça fait quand même deux fois que cette carte-là, elle sort, alors que j'avais mélangé mes cartes. Euh, c'est pas une bonne carte. Bon, en tout cas, euh, on verra ce qui sort pour les autres... Et... J'ai l'impression que ce passe, ça va s'arrêter d'une façon ou d'une autre, mais que je ne suis pas sûre que lui, il soit contre. Bon, c'est intuitif. Hein. En tout cas, là, je le vois rentrer à la maison, se conformer. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il n'aura pas trop le choix, quoi. Il passera pas le second tour à mon avis, hein, parce qu'on va rentrer chez lui. Et donc, un cycle, ma foi, euh, qui s'annonce euh, difficile hein, et faillir, euh, bon, faillir, quoi. Donc non, il, il va pas, il va pas réussir. Hein. Je ne crois pas qu'il sera au second tour. Hein. Bon, donc mon pronostic, c'est qu'il ne sera pas au second tour. Parce que j'ai failli. Ça veut dire aussi que là, euh, c'est trop lourd pour lui. Le, voilà, c'est... Euh, comment dire il, il a un fardeau trop lourd, quoi. Bon, voilà, donc euh, il est trop chargé. Alors chargé de quoi, je ne sais pas. On va leur mettre quand même une carte. Ouais, donc c'est les... Oui, d'accord, donc c'est les, les ennemis, ça. Bon. Bon, bah, il a trop d'ennemis par rapport euh, contre lui et il n'y arrivera pas. Bon, en gros, c'est ça. Après, je ne vais pas aller dans les détails, sinon ça va faire encore une heure ma vidéo. Je n'ai pas envie. Parce que j'ai encore euh, d'autres idées pour aujourd'hui faire un autre tirage. Donc, on va dire non. Je ne le sens pas. Bon. Alors, on va faire... Euh, sur mali j'avais qui après J'avais François Célineau Bon. Alors, lui, euh, il est comment Attendez, je vais regarder sur euh, l'ordinateur mettre sur pause. Voilà, j'ai été regarder un peu sa bouille parce que, bon, je n'ai pas forcément toutes les bouilles en tête. Ok. Bon, alors, François Asselineau, alors c'est quelle partie, déjà C'est l'Union Populaire Républicaine. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu pompeux comme nom. L'Union Populaire Républicaine. Alors, François Asselineau. Ok. En fait, j'ai une carte qui s'est retournée. Attendez, je remets ça en ordre. Voilà. Alors, les chances de François Asselineau pour l'élection 2022. OK. Alors, on a le... le OK. Bah Là, c'est pareil. C'est amusant, c'est la course à l'Elysée. Hein. Par contre, là, c'est les enfants. Alors, je ne sais pas s'il a parlé des enfants éventuellement. C'est possible que ce soit une partie de son programme. Je ne sais pas pourquoi j'ai les enfants qui sont sortis. OK Bon, je vous dis, j'écoute pas, j'ai vraiment pas le temps d'écouter les candidats politiques. J'écoute de temps en temps, c'est vrai, j'avoue. Allez. Florian Philippot, il y en a qui ont remarqué que je l'aimais bien. Ben, c'est pas que je l'aime bien tant que ça, c'est que euh, je suis d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Il faut sortir de l'Europe, euh, il faut arrêter le pass, voilà, quoi. Bon, après. Euh... Mais je crois que François Célineau, il dit un peu pareil. Hein. Sauf que ma foi, euh, c'est vrai qu'il est moins actif. Bon, allez. Je ne crois pas que ce soit la censure de YouTube, hein, parce que bon, allez, on, je vais me concentrer sur François Cévinot, sinon je vais vous sortir encore euh, Florian Philippot, c'est pas la peine. Alors oui, il y a la question quand même des familles et des enfants là, donc ça ressort, bah encore hein, décidément. Alors il y a de l'argent et il y a un fardeau. Bon bah lui, euh, ce qui est clair et net, c'est qu'il va manquer d'argent là. En tout cas, il a l'air d'avoir un programme euh, par rapport aux enfants. L'avenir de la France, voilà, c'est ce que j'ai en tête. L'avenir de la France, les enfants, c'est quelque chose qui est important, là, par rapport à, à son programme. Donc, euh, ça doit être une partie... Euh, euh, enfin, c'est quelque chose dont il parle, hein. Bon, alors, ceux qui l'écoutent, vous me direz, hein, parce que j'en sais vraiment rien. Je vous dis, ils n'écoutent pas. Manque de temps, en fait, manque de temps. Parce que je crois que c'est un monsieur qui est très intéressant, d'après les échos que j'ai eus. Voilà, bon, donc... Euh alors nu, nudité, nu. Alors j'aime pas cette carte-là. ne sais comment, jamais comment l'interpréter. Nudité. Euh, enfin, je la transforme éventuellement cette carte-là. Mise à nu. Bon, expert. Ouais, donc expert. Ouais, donc il euh, y a quelque chose par rapport aux familles et aux enfants là. La nu nudité. Ça veut pas que c'est la vérité. Bon. Ok. Chagrin, ouais, voilà, regardez, vous avez chagrin avec l'argent, il a un problème financier, hein. et rêve, bon, bah c'est pareil, la, la carte de l'âne qui est sortie, comme pour Jean-Luc Mélenchon, donc, euh, c'est, comment dire, son rêve ne va pas se concrétiser, parce qu'il y a un manque d'argent, là, clair et net, il y a un problème de financement, on va quand même remettre une carte là, parce que je ne la comprends pas trop, cette carte nue, je ne sais pas de quoi il parle, si c'est la vérité mise à nu ou si c'est autre chose. Ouh, ben ça va pas tellement m'aider, cette carte-là. On va en remettre une autre. Hein. Alors, c'est discrimination, ça. C'est la séparation, la discrimination. Ouais, bon, alors il y a des histoires de discrimination qui ne lui plaisent pas. Je pense que c'est ça, en fait. Hein. Nu c'est aussi quand on est désarmé. Bon, pour moi, je dirais que, déjà, au niveau de ses idées, il est contre le pass, puisqu'il est contre la discrimination. On va remettre une grande carte dessus, puis après, on passera euh, aux deux autres candidats. Rire, ouais. Bon, bah, on peut plus encore, décidément, ils ne mettent pas le jeu aujourd'hui. Alors, Rire et nu. Bon, alors en fait, il trouve que c'est ridicule. Bon, hein, euh, rire. Je, je, je vais marquer de temps en temps. Je, je vais aller rajouter un autre sens pour m'aider, m'aider et puis pour vous aider aussi à mieux comprendre. Rire, ridicule. Il trouve ça. Il trouve que c'est ridicule. Euh, cette, ce fameux passe parce que ça met une discrimination. Bon, nu, je sais pas. Je vous le dis, hein. Bon, parfois ça m'arrive. Nu, nudité, euh, mettre à nu, révéler éventuellement. C'est aussi la sincérité nue, mais c'est aussi désarmé. Moi, j'ai l'impression que c'est désarmé. Être désarmé par rapport aux familles, hein. il y a quelque chose là. En tout cas, je dirais que lui, il s'engage pour les familles, pour les enfants, et contre la discrimination. Mais ça reste de l'ordre du vœu, quoi. Hein, c'est un vœu, là, c'est dans le ciel, c'est idéaliste, en fait, un petit peu. Bon, donc, euh, chagrin et rêve, non des côtés financiers, ça suivra pas. Et donc, ma foi, euh, ça va rester de l'ordre du rêve. Donc, pas de concrétisation pour François et Célino. Bon, ok. Alors, on va passer aux deux derniers que j'ai choisis. Alors, pareil, il faut que je regarde euh, Nicolas Dupoignan parce que j'ai pas trop sa bouille en tête. Je vais faire une petite pause. Bon, voilà, j'ai été regarder. Bon, il a l'air quand même assez jeune. Hein. Lui, il a quoi, la quarantaine Ok. Bon, pareil, je ne connais pas. Hein, donc, c'est euh, juste marqué son parti. Euh, c'est euh, Debout la France. Alors, il y en a un, c'est la conquête. L'autre, c'est En Marche. Et lui, c'est Debout. Bon, il manque un peu d'imagination, les candidats. Je ne sais pas, moi. Debout la France. Bof, je sais pas. Moi, euh, euh, bon, hein, j'aurais trouvé un autre nom plus. plus, Enfin, euh, bon, je ne pas, fais pas de politique, mais enfin. Enfin, euh, bon, moi, allez, vous connaissez, c'est le parti des moutons noirs. Hein, <rire> bon. Enfin, bref, je ne fais pas de politique. Alors, euh, donc revenons à nos moutons, justement. Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas pourquoi j'ai la lumière qui clignote. Là. Bon, on va... C'est peut-être que mon téléphone qui a euh, un petit problème de lumière. C'est possible. Alors, Debout la France. Euh, OK. Pareil, je ne connais pas ses idées. On va voir. Ah, il y a une propagande qui a l'air de mieux marcher pour lui, déjà. OK en tout cas un discours qui a l'air de plaire. Bon. C'est pareil, je vous dis, lui, je ne le connais pas du tout. Donc je ne sais pas du tout s'il veut sortir de l'Europe. Enfin, j'en sais rien. S'il si pour coupe le passe. Je ne sais pas. Bon. Alors, le tourbillon a ah, quand même, par contre, là, ça se gâte. Il y a un jugement, mais il y a quand même une joie. Et... Ah, c'est amusant, Superman. Tiens, j'aurais pas cru. Il y a Superman. Tiens, ça faisait longtemps qu'elle n'est pas sortie, celle-là. Euh, Serait-il bien placé, ce monsieur Je me demande. Alors, là, je vous ai marqué propagande, parce que se vanter, ça m'énervait. Bon, donc propagande, ici. Mais il y a quand même le tourbillon. Ici, il y a une attitude, donc il y a un jugement. Là, j'ai une apparence. Ouais et là, j'ai fermeté. Je vous ai rajouté encore un mot là, fermeté. Bon, il a l'impression quand même qu'il va donner une image de fermeté, mais attention, le jeu me dit que c'est une apparence. Donc, euh, ne faites pas trop confiance quand même parce que apparence, hein, apparence, c'est apparence. Et puis en plus, ça va être attitude. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il va se poser en, un petit peu en juge. C'est-à-dire qu'il va certainement critiquer euh, des, des, la politique de son prédécesseur, n'est-ce pas On va être optimiste, on va considérer que c'est son prédécesseur. Voilà. Ouais, il va, il va être beaucoup dans la critique, lui. Et il va, à mon avis, apparaître, ou alors il va se donner euh, l'apparence d'un sauveur. Moi, j'ai l'impression. Hein. Mais attention, encore une fois, c'est l'apparence. Bon, par contre, euh, la propagande, elle est dans le tourbillon, là. Ça veut dire aussi que c'est un piège. Je ne ferai pas trop confiance, hein. je ne sais pas, mais euh, c'est se ce vanter apparence qui m'embête, quoi. On va, on va demander s'il est sincère, allez. Bon, il y a quand même un idéal, quelque part, ok. Il risque... Il risque de promettre beaucoup et de ne pas trop tenir. Hein. Même si. Ah, succès, attendez, le jeu me fait mentir. Hein. J'aime pas quand il est comme ça. <rire> bon, enfin bref, on va respecter ce que disent les cartes. Hein. Bon, allez, bah lui, il pourrait quand même euh, faire la bonne surprise. Puisque j'ai succès. J'ai vu quand même une propagande qui était un peu bizarre, un peu floue peut-être. Hein. Il y a le tourbillon. Mais il y a un succès. Bon, ok. Il faudrait que j'allais regarder ce qu'il dit, hein. je ne sais pas du tout. Bon, alors, ok, alors, il faut que je reste concentrée. Donc, est-ce qu'il va être au second tour, ce monsieur Il y a un truc, là, quand même, hein. Même si c'est une apparence de fermeté, ma foi, euh, il va bien passer, hein. Il va bien passer. Alors, il y a quand même une espèce d'impasse, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer Disgrâce. Ah bah écoutez, euh, bof, j'ai la disgrâce. Alors ça me dit qu'en fait il est bien parti, et puis quelque part il va y avoir une disgrâce. Bof. Donc non. Lui non plus, non. Disgrâce, c'est sans appel. Hein. J'ai demandé s'il allait être au second tour, c'est non. Bon, bah lui non plus. Mais euh, il pourrait faire un score intéressant. Bon, alors on va prendre la dernière euh, que vous attendez tous. C'est toute certainement Marine, qu'on n'a pas beaucoup entendu hein, pour les questions de passe. Ça, par contre, je le sais. Hein. Euh, L'Assemblée, euh, elle était absente hein, le, le jour où ils ont dû voter le passe. Hein. Euh, ça, ça je m'en rappelle. Donc, euh, bof, quoi. Elle aurait pu prendre parti. Hein. Enfin bon, je vais arrêter les critiques. Sinon, je vais le faire fustiger dans les commentaires. Alors, Marine, ben je la connais, Marine, je sais à quoi elle ressemble. Ah oui, petite remarque, tout au début de tirage que j'avais fait sur les, les élections présidentielles, il y a déjà de nombreux mois de ça, j'avais parlé d'une blonde et après j'ai reparlé d'une autre blonde. Il y avait quelqu'un dans le commentaire qui m'a dit que je m'étais contredite. Et là, j'ai eu une intuition, je lui ai dit non, il y aura deux blondes. Et donc, c'est ça, on va avoir deux blondes, effectivement, on va avoir la Valérie là et on va avoir Marine. Donc, vous voyez et donc, il y en a une, à mon avis, qui va faire un meilleur score que l'autre. Même si euh, Valérie, on a vu que, enfin, en tout cas, j'ai vu moi, que euh, non, elle passerait pas. Mais à mon avis, il y en a une qui va, euh, ouais, qui va faire un meilleur score que l'autre. Alors, donc, Marine. Marine, Marine, Marine. OK. Alors, son parti, c'est le Rassemblement National. Ouais, ils ont tous des noms compliqués. Enfin bon. Ok, Rassemblement National. Allons-y. Alors, ben là, il y a carrément une trahison qui apparaît. Bon, ok. Ouais. Alors, ils vont se tirer dans les pattes. Vous allez voir, hein, ça va être un vrai massacre entre les candidats. Alors, Marina... A elle une chance pour le second tour. Et puis aussi pour être élu, en fait. Hein. Il y a un accident sur elle. Il y a quand même, ici, en contre, il y a une amélioration, il y a la propagande. Et encore cette hein, âne. Décidément, je sors tout le temps. Hein. Ça fait déjà trois fois que je sors. Hein. Ah, il y a un fardeau à, à porter, là. Hein. Mais le fardeau, ça veut dire aussi que c'est trop lourd, que là, euh, c'est euh, pas le succès, là, non C'est le devoir, c'est le fardeau, c'est euh, on baisse la tête, quoi. C'est l'échec aussi, quelque part. Hein. Bon, on va remettre des grandes cartes. Alors, résister, mais il y a quand même quelque chose qui... En fait, ça ne va pas se passer comme elle le veut, elle. Il y a un truc qui va, euh, qui va être euh, tout inattendu. Elle va résister, mais bof. Le père. Hein. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'il va faire là, son père En contre Ouais, elle va, se elle va se démarquer de son père, certainement, je crois pas qu'il va, il a, qu il, qu il, qu il, à moins qu'il la soutienne, mais enfin bon, je sais crois qu'elle a l'heure, mais enfin bon, fascination, euh, peut-être un peu vieux quand même pour la soutenir, en tout cas il y a le père qui sort, alors fascination, bon bah ça c'est la propagande, hein. Et devoir. Ah bah oui tiens, j'avais parlé du devoir, il y a bien le devoir. Bon, elle, elle va faire sa propagande justement par rapport au devoir euh, de, de, de ma foi. Euh, euh, alors attendez, qu'est-ce qu'elle pourrait dire Aider la France, enfin bref, euh, tous les grands discours de politique quoi. Son devoir de changer des choses, de se battre pour la France, etc. Bon, je suppose, je, suppose, hein, je vous le dis, je n'ai pas été d'écouter. Euh, alors, est-ce qu'elle va faire un bon score Bah ben, Il y a la tempête quand même. Hein. Ouais, donc les choses ne vont pas bien se passer là non plus. Il y a de la tempête. Alors, affection et tempête. Bon, l'affection, c'est aussi la popularité. Hein. Donc, au niveau de la popularité, elle va être dans la tempête. Bon. Donc, dernière carte. Est-ce qu'elle sera au second tour Il y a les questions de liberté. Ce n'est pas une réponse euh, franche. Hein. Ce n'est pas une réponse franche. Ça pourrait être éventuellement prendre le large. <rire> c'est ce qui me vient l'esprit. Donc, prendre le large, c'est euh, bof, on n'est pas là, quoi. Bah, supprimer. Bon, bah, voilà. non. Non. Je la vois pas non plus. Bah décidément, euh, bof. Hein, J'ai pas un qui est vraiment. Euh, bon, on avait du succès pour, de, pour du poignant, mais après j'avais disgrâce. Donc euh, non plus supprimer. Bon, je suis embêtée. Hein. Je suis embêtée. Alors, on va reposer une, une autre question. On va demander si. Euh, voilà, beaucoup d'entre en, vous disent qu'il n'y aura pas d'élection, blabla, etc. C'est possible, hein, c'est possible. De toute façon, étant donné qu'il va y avoir un bazar, pas possible. Je vois aussi en astrologie à propos. Hein. Enfin bref. Euh, donc, on va plutôt demander euh, par rapport à la personne qui prendrait le gouvernement en France, enfin, qui prendrait le, les rênes du gouvernement en France. Voilà. On va voir. On va, faire un, on va ouvrir un peu le jeu. Hein, on va voir. Alors... Est-ce qu'on va avoir une personne quand même qui va prendre les rênes du gouvernement en France Voilà. Si on peut avoir des détails dessus. Alors, j'ai, alors ça, ça ne me plaît pas, parce que là, j'ai l'idéologie quand même. Et j'ai une clé dans la serrure. Alors, la clé dans la serrure, ça peut être rentrer chez soi. C'est vrai. Mais ça peut être aussi une solution, une porte qui s'ouvre. Ça m'embête, parce que là, c'est souvent la carte d'une homme. Bon, alors, ou alors c'est une solution par rapport au nom pour le contrer. Euh, on va regarder. Alors, quelle est la personne Est-ce que je vais avoir des informations sur une personne qui, euh, qui va prendre les rênes du gouvernement Alors si déjà, s'il y en a une. Et quelle est-elle Alors, donc là, on ouvre le jeu. On ouvre le jeu. J'ai la liberté ou l'étranger. J'ai quelqu'un à qui on demande conseil. J'ai la mort, décidément. Hein. Et j'ai cette fameuse clé dans la serrure. Euh, bof, hein. C'est comme s'il si y a quelqu'un qui allait décéder quand même. Et du coup, on sera obligé de trouver une solution. Ou alors, soit quelqu'un décède et on est obligé de trouver une solution, soit il y a des décès et on est obligé de trouver une solution. Hein, euh, bon, pas besoin de vous expliquer de quoi je parle. Parce que, euh, avec ce qui est en train d'arriver, euh, on va avoir des gens de plus en plus malades. Alors, se conformer, ouais. Cacher, bon, donc c'est encore quelqu'un qui est caché, j'ai l'impression. Autosaboteur, oui, donc il y a quelque chose là quand même avec autosaboteur. Et coupable. Ah bah décidément. Euh, autosaboteur coupable. Moi, ça me fait penser à Calibula, hein, autosaboteur coupable. Parce que là, je vois pas qui c'est. Pourtant, je vais demander, est-ce qu'on aura une autre personne qui va prendre les rênes du gouvernement? Et là, j'ai auto-saboteur et coupable. J'ai pas d'idée. Hein. Je vais faire une pause pour réfléchir. Bon, j'ai une petite idée. En réfléchissant, euh, comme j'ai posé la question, y aura-t-il quelqu'un, enfin, ou une personne, ou plusieurs, voire, hein, qui prendront les rênes du gouvernement avec la mort et auto-saboteur? J'ai l'impression que c'est non. Ça voudrait dire que là, et vous auriez raison, qu'il n'y aurait pas d'élection, puisque j'ai auto-saboteur du fait de décès ou de choses graves. Hein. Ça, c'est la carte aussi, euh, des choses qui s'arrêtent. Euh, des choses qui sont détruites, quoi. Et coupable, c'est que, à mon avis, il va y avoir une recherche de, de, de, de personnes coupables. C'est.. Bon, on va essayer de remettre des petites cartes quand même. Mais là, euh, bof, hein. Ouais, il y a bien un tourbillon qui arrive. Donc, un tourbillon, c'est. Euh, on a entraîné. Et il y a un tribunal. Alors. En plus, ça, ça marche avec coupable. Hein. Il va y avoir des jugements. Il y a des gens qui vont être jugés par rapport à justement à des décès. Et du coup, ça va, euh, ça va comment dire, ça va auto-saboter le système actuel, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, cacher, c'est pareil. C'est que euh, il y a des gens qui ont caché des choses. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, là. Et, et, du, et justement, eh bien, alors c'est aussi des gens qui vont devoir se cacher. Hein. En tout cas, il y a une recherche de coupables, là. Il va y avoir des règlements de compte. Moi, c'est ce que je pense. Il va y avoir des règlements de compte. Et c'est en relation aussi avec l'étranger. Oh là là, je dis pas, c'est des cartes qui sont fortes. Hein. Alors, les, ouais, donc laideur, donc des choses euh, des choses laides, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a On a embarrassé, ouais. Donc, c'est ça, il y a des gens qui vont être sur la sellette, hein. Donc, apparemment, mais bon, c'est qu'un tirage, donc évidemment, il faut en prendre et en laisser. Mais ce que je vois ici, c'est que il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes parce qu'ils sont coupables. Et donc, auto saboteur, et ben ma foi, ils se sont coupés l'herbe sous le pied euh, du fait de, de choses très graves ici. Et ils vont devoir rentrer chez eux. Je crois que c'est ça, en fait. On va les renvoyer chez eux. Là, encore une fois, il y a des gens qui vont demander des explications par rapport à des choses qui ont été cachées. Et donc, toute cette laideur va entraîner une espèce de tourbillon. là. Et du coup, il y a des gens qui vont, devoir, euh, qui vont être très embarrassés et qui, qui vont devoir se justifier. Moi, je vois ça. On va poser la question. Y aura-t-il des élections Comme ça, on aura la réponse. hein. Alors, il y a quand même un arc-en-ciel. Donc, euh, quelque part, oui. Oui, il y aura euh, une, des élections. Mais alors après, après quand même, euh, une espèce de grand grand ménage. Quelque chose comme ça. Hein. Alors, faux. <rire> C'est bien. J'aime bien le jeu décidément. Il prend le contre-pied de ce que je dis aujourd'hui. Alors, faux, fausseté, euh, mensonge, arc-en-ciel... Ouais, tu, tu m'embêtes là parce que tu me dis pas. Euh, tu me contredis là, parce que ça, c'est une amélioration et ça, c'est faux. Alors, est-ce que c'est une fausse amélioration On va voir. Ou alors, ce sont des fausses élections. Il y a une contradiction là. Parce que il me dit, quand j'ai demandé, y aura-t-il des élections Il me dit faux. Mais il y a quand même quelque chose, une espèce de pont. Donc, il va y avoir un truc qui va ressembler à des élections, mais qui ne sera pas tout à fait des élections. En gros, c'est ça, quoi. Et pour aller vers, euh, ma foi, quelque chose qui a l'air d'être sympa. Bon. Donc, ce ne sera, ce sera pas des élections, mais il y aura quand même quelque chose. Une espèce de, de pont pour traverser l'épreuve. Voilà. c'est ce que je peux vous dire. Et se libérer d'eux. Bon. Donc, il va bien falloir se libérer de quelque chose pour aller vers là. Alors, euh, on va demander, est-ce qu'il y aura quand même une personne Je ne sais pas, vous voyez bien les cartes. Est-ce qu'il y aura quand même une personne ou un groupe de personnes qui vont intervenir positivement. On a une impasse. On va avoir une espèce d'impasse. Là, je vais pas remettre des grandes cartes dessus. Je vais aller pas, je vais continuer dans mon intuition. Alors, euh, donc, j'ai pas l'impression qu'on aura une personne. Il y a quelque chose qui se rétrécit. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, autant demander. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, on va avoir euh, <rire> ma foi, on va avoir des ennuis, quoi. Bon, ok. C'est-à-dire, mais encore, il faut bien quand même quelqu'un gouverne la France, non Il y a la maladie. Qu'est-ce que ça vient faire là Là par contre je vais mettre une grande carte. Pourrir. Bon. Alors, ça m'inspire euh, le fait... Il y a, y a deux possibilités avec cette carte-là. C'est soit des gens qui vont qui vont vraiment tomber malades. Soit... Ça me dit plutôt que toutes les questions de politique sanitaire vont pourrir. Mais ça me répond pas à la question. Alors, on va changer de jeu quand c'est comme ça. Donc, on va demander à, au jeu Habitat s'il si peut donner une petite indication sur... Euh, euh, sur ma foi, euh, la personne euh, qui pourra intervenir en France, hein, quelle qu'elle soit. Ah, j'en ai, ai deux qui viennent se retourner. J'ai, Je vous les montre. Hein, j'ai la tempête pour les gens qui sont malhonnêtes. Donc, je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir du nettoyage et des gens qui vont avoir des gros ennuis, là. Espérons que ce soit ça. Alors. On va reposer la question par rapport à la personne ou les personnes qui vont intervenir en France. Voilà. Alors, j'ai quand même une amélioration, mais il y a beaucoup de choses qui sont détruites. Enfin, beaucoup d'arbres qui sont détruites. Donc, il y a bien une destruction à venir. Hein. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais, après la destruction, on peut reconstruire. Bon, enfin bref, il faudra peut-être en passer par là. Alors, euh On a quand même bien un danger. J'ai pas pas une personne qui ressort pour l'instant. Hein. J'ai toujours le, le nouvel ordre que vous savez qui est là. Et qui va intervenir dans cette campagne. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. Mais par la suite, on sait qu'il va y avoir des règlements de compte. Et on ira vers des choses beaucoup plus... Euh Beaucoup plus sincère. Ouais. Par contre, je ne sais pas qui. Je ne peux pas vous sortir une dernière carte. Non. Le jeu me dit simplement qu'il faut s'attendre à avoir une période de, de, de période creuse, quoi. De difficulté. Vous avez une femme ici qui, est dans, qui marche pieds nus sur des cailloux avec un fagot. Donc, il va d'abord falloir par une période très difficile pour ensuite aller vers ça, donc des choses plus naturelles et plus sincères, hein, et aussi avec la notion de, de retrouvailles ou de contact ici. Bon, j'en saurais pas plus. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, ces élections vont être extrêmement mouvementées. Voilà. Bon. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour les candidats, ma foi, j'en ai aucun. J'en ai aucun. Donc, ça va être la surprise. Bon, sur ce, je vais faire mon tirage suivant. Merci encore de votre gentillesse et de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.